The fuck Mais mec ce jeu est bugué ah, <rire> hein oh. Guillaume est ce que tu vois ce que je vois <rire> non. Oh, trop, Mec trop beau Mec c'est quoi ce jeu Derrière derrière ok oh. c'est chaud les gars Allez mec suis out je pour le fight je pour le fight pour le fight tu mec, le pas tu pas le fight je le et il je t'ai sauvé mec rappelle ah, ta rappelle toi sois et coeur ah, voilà. oh. ah, là la là, c'est le Oh guillaume fort. guillaume ks oh. ks oh, oh guillaume la la la la la la la la la la la la la la oh a chaque vidéo tu vas me défoncer C'est ce drôle cas. hein mais, mais me tue pas Mais me tue pas Je suis rouge <rire> Oh non, j'aurais dû faire un... Oh, attends... J'ai tout eu... Allez... Là, j'ai tout je suis sûr. Oh Yes oh oui Yes Yes, yes ah Et tu sais que j'ai... Ah Genre hein. Tu sais que j'ai failli en louper une, genre ai a une elle a perdu oui. sans lumière. Attends, attends, attends, attends, optique. Je, je veux un cri de victoire du Valiverne. Je le veux, vas-y. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y, Vas Vas Vas Vas je le veux. Je veux l'entendre. La <rire> grosse merde, la pute Mais le je veux l'entendre Mais ça je passe là Hop Eh hé Et là <rire> oh, <putain. rire> C'était tellement vieux, ce putain! <rire> Mais c'était vraiment ce qu'il fallait faire! Tu t'es mis devant comme un con! Ah, vrai. je meurs! Voilà, on se réanime vers euh, les sièges, et après vous me tuez! Voilà, c'est simple comme bonjour! Atex? Atex, où es-tu? Tu vas mourir! Vas-y, vas-y moi. Oh putain, attends, ouais, y a un géant! Ouais, attends! Euh... Ah, ils sont trois, les gars! Et là, faut pas mourir par contre! Si vous mourrez, je vous insulte de tous les noms! Ouais. Bah ouais. Allez ouais. Vas-y, tuez-moi, tuez-moi, tire tuez moi sur moi. Attends mais tu où ah, attends, t'es pas en. Là, je suis là, Cible. je suis là. Putain, Aïe Aïe, aïe, aïe Non Fuck you, Atex Le cycle oh, continue. continue. Oui <rire> Je Oh Oh Oh je Oh Oh Oh Oh 2 Donc, 000... On se pas les gars, cette fois! Oh, les <rire> mecs, GG, je... putain! Oh, quoi, j ai, j ai... Les gars, je le en On les couilles? Oh, cette game, mec! Putain, cette oh, game! <rire> oh, le record! record! Merde record! Oh, le record! Oh, j'ai record! le record! Je le le record! Oh, le record! Je le record! Allez, on n'est pas un homme prudent, on va voir ce qui se passe. Oh mon dieu, ils se font massacrer. Oui, il les a massacrés. Oh merde Oh, oh, oh, oh Salut <rire> C'est la folie! Le... C'est la folie! C'est la folie! Non! Oh mon dieu! dieu. Oh, ah ah oh, oh mon dieu! Ah ah ah <rire> <rire> Alors, je, je, je précise, avant que la vidéo se termine, je suis sûr que Néo là, il est en train de se branler parce qu'il l'a mis. <rire> oh, vais... Bon, on va bien jouer à toi, Néo. Dommage, Destiny. Oui. C'est vraiment. Euh, putain, je pensais pas que ça allait être aussi serré quoi. 30-29, c'est abusé. Putain, qui est-ce qui met ça là Qui est-ce qui met ça que je le tue <rire> On aura peut-être l'année prochaine. Voilà. Et là, euh, on, on vous l pas présenté. Oh, On va pas présenter, mais on a tips physio ici. Ouais, avec ouais, nous, et... donc avec qui on fait le Let's Play 2 Portal. Voilà, et je fais aussi les miniatures. Vas-y, viens, viens en LED, viens en LED, viens en LED. What the fuck Oh putain, lui quand meurs, il meurt, il explose. La vache. Mec, mais je l'ai one shot. Regarde, regarde comme elle est forte mon arme, mec. Je, je l'ai tué trop vite. Bah écoute. Elle est trop forte cette arme, mec. J'ai mes vieux réflexes du zombie qui ressortent. Mais t'appelais, hein. Bats-toi, hein. Là, là, on n'a pas le choix, là, faut, faut les buter à la main. Allez, bute-moi ça. Non, pas Jean-Michel. T'es sûr, hein, t'es chaud Un. Deux. Ah, là, là, un. Deux. Ah. Mais... Ah j'ai fait Mec, t'as fait quoi On m'a laissé un Ok, on court, on court, on court, on court. Mais... Cours, cours, cours PD de chien Vas-y, cours, cours, cours, cours, cours. Non je, je crache Oh, oh, oh, ah, j'ai pas le de temps! De... Ah merde! Ah, oh mec! J'avais plus de balles! Ah ouais, ça doit être ça, ouais! Ça La doit dernière être balle le oh, oh mec, t'es un, un monstre! Je sais que je suis un monstre! Le god! Le god, <rire> les gars! Vas-y, <rire> on dive! On dive! On dive! On on bien sûr Fais que je suis un monstre, mon gars! Le dieu! Le dieu! Le dieu! Le dieu! Recharge, recharge Mec, viens dans le haut, pardon moment sûr, mec, C'est sûr <rire> Tranquille, tranquille, je suis passé Attendez, ah, me le spa Je suis sûr, mec <rire> <rire> Ah là, il me ma... voit, si on regarde son nez, mec, on dirait genre la salle, sans <rire> C'est pas d'ici Non mec! Mais sérieux, tu vas buter! Oh merde, mec! On peut pas gagner tout seul! J'arrive, je vais descendre avec la falaise! Mec, tu peux pas! Tu peux <rire> où? <rire> oh, tu peux! <rire> ah, oui <rire> oh oui! Oh oui! <rire> oh, bien joué, mec! Ouais. Allez, 2 minutes 40, voilà. on a fait! Oh, mec, les plays! Ouais. Oh. <rire> N'importe <rire> quoi avec la fin de la mission. <rire> C'était marrant. Il faut bien au moins une mort par épisode, non Ah, je le sentais. Oh fuck Fuck, fuck, <rire> fuck Comment il est rentré J'avais fermé la porte. Comment il est rentré oh, Je sentais le sentais. Oh fuck Fou, fou. Tu vais te go go! kill. c'est vais Oh my god! Oh mon go. Oh my god. C est, c est Oh Oh Oh Oh Oh Oh tu as garder le gamertag face. Vas-y. cette merde Casse-toi là, Casse -toi, là Oh Il est énervé pour le coup. Oh. Euh. Moi j'en ai une, celle des moines là, vous connaissez non. les gars. Alors celle-là, ils vont jamais non. trouver. Non. Mais si tu connais. Moi je te jure, moine je comprends pas ça. <rire> <rire> Il y a 3 moines autour d'une table ronde, il y a une bougie allumée au milieu, chaque moine a un verre de vin et une bible. Qu'est-ce qu'ils font Je sais pas <rires> Qu'est-ce qu'ils font <rire> Qu'est-ce qu'ils font Ben bah, la bougie <rire> Oh merde ah, je l'a connaissais, je l'a il l'a Non, il bah, oui. non. Fils, non coupé, je te jure, la rapide. vie de ma mère Eh hey, mec Eh, si, euh, ouais. hey, je te jure, tu me l'as jamais dit La ouais. vie la vie de ma mère La vie Maman si tu regardes cette vidéo je te <rire> promets que je j'ai jamais entendu ces... What toi t'es de type pas trop bugué quoi genre <rire> Donnez-lui un coup de main En vrai Kairos euh, il est courir. un peu. il est un peu mauvais. Ta putain de race toi je te jure puisque. Oh. T'inquiète le oh, oh, petit, peut... je le ranime. Ah. Non, bah, non là c'est le peu Ah, petite ah petite petite classe. Classe. <rire> Oh il est nul Oh je m'en fous je ranime pas là Oh là je ranime pas là. Comme ça j'ai les, les colis. Non, non, non, non. Comme ça j'ai les colis. Plaît, Iron, ah. Et là, Iron. ah je m'en bats les couilles. Alors là... Oh non, non, NON Mais, mais le... Ah, ah, oh, vrai, le oh le rageux Oh le rageux Salut Oh, Salut, oh la salope ça. Il m'a pas réanimé Non. m'a pas <rire> ouais. tu sais. Je l'avais dit de me réanimer Et là je meurs ah, non, tu sais non. Non mais j'ai dû me bourrer, j'ai dû lâcher le bouton un peu trop tôt, j'ai pas fait exprès Moi je tu peux quitter Optique, tu peux racheter, t'as tapé un interface, aller sur BO2 ce que tu veux vide, d'accord, le haut point est vers le bas, ouais. c'est vers la gauche, ouais, chlorure, chlorure, le simon, le simon Sachant qu'on a un strike, on a un strike. A un strike. Alors c'est vert. Est-ce -ce Est qu'il y a une voyelle Euh, non. Non, si, U c'est une voyelle. Euh, oui, U oui, oui, oui, oui, oui, c'est une voyelle. Et il y a une voyelle Oh, j'ai fait une explique. C'est oh. le vert qui grignote, on a un strike. Ok, bleu. Oui. Et le vert oh, bref Ensuite, vert, vert. Bleu, bleu, bleu, bleu. Monsieur, j'ai une famille. S'il vous plaît, restez 5 secondes. Je m'en occuperai. Vert, vert, vert, vert, bleu, bleu. bleu Easy. <rire> j'ai pas besoin de suff Je <rire> change de métier Vert, vert, vert, jaune. C'est quoi le je... jaune Rouge. Ok c'est mon putain bouton presse jaune, 30 secondes Please Reste appuyé dessus dis-moi ce que tu vois Non mais non On c'est comme jaune. ça, on s'en bat les couilles, il a pas le temps Non donc c'est un un Oui Oh 18 secondes, 56 Oui Oh putain Tu sais genre j'ai même pas lu pour le bouton, j'ai fait reste appuyé on, fait... on verra bien Vous avez sauvé ma famille petit tu... Ah oh, c'est vrai Vous non. êtes non. mon héros non. Vous êtes non. mon héros non. Vous êtes des madame non, en plus c'est mon full gagner, je suis mort. Au oh, moins que je sois le dieu Oh non Oh oh non oh, oh, oh non Non Oh non, oh, non, oh, non c'est pas possible Oh oui J'arrive Mec j'ai penta Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y J'ai penta Mais c'est une blague C'est une blague ou quoi mais mon gars Mais je vais le bouffer Je vais le bouffer, c'est mort Oh putain, oui okay. Oh oui Oh c'est trop beau ça Oh vraiment mec, oh, cette game elle est magique. Oh vraiment elle est magique, Il, faut finir. il est au courant que je les rec et que genre il va se faire juger, il va se faire ban à vie. Il va se faire ban pour 3 vies. Genre même ses arrière arrière petits enfants ils pourront pas jouer. Hey, mais c'est Penta, il est maudit C'est le, le marabout, il est maudit C'est le... Je te jure, c'est mais... bien un J'ai eu Galio mais c'est de la merde. Oh les gars, est-ce que j'ai un fragment de clé Tenez la question. Putain On peut pas, on peut pas donner non, plus de 3 motifs de report là, vraiment. Mais c'est un mec, ça. What the fuck What Mais what Le mec a survécu à l'attaque de l'alien Genre, genre c'est le, le poteau de l'alien, il était à côté, euh, tranquille. C'est lui John Cena hein. Oh merde oh, oh, oh, oh mon dieu Oh je suis passé Je suis passé le mec Le mec, t'as fait quoi Mec, j'ai crunch et j'ai euh, spam, euh, spam punch. Oh si Attends, non. Si Si, c'est bon Mec, c'est bugué On est pas sur cette là Oh mais t'as aussi Mec, c'est bugué le plafond. Ah ouais, c'est un glitch, c'est un glitch, je crois. C'est un glitch, on est pas censé je Mais je pense qu'on qu peut passer par en dessous. Mec, par la le merde. Bord de Ah, j'ai réussi, j'ai réussi. Je suis en train de tomber à l'infini. Oh, moi ah, aussi. Mec, <rire> Gros, il voilà. <rire> Toi aussi, c'est <rire> Ah merde, moi aussi. Mec, on est mort en fait. Trop... Oh merde, on aurait pas dû y aller à 3. <rire> oh merde, on a perdu tout notre Oh, Putain. Eh merde, merci mais... pour le call, hein, bravo. <rire> là, vous êtes mort Vous êtes putain. mort là. Ouais ouais. Moi je suis encore en train de tomber hein, perso Moi aussi je suis encore ça en train de tomber. Ou je suis mort. Mec, Mais tu euh... m'as collé, collé une tatane alors Gwen. Non non Ok ça veut dire qu'il fallait Faut pas vraiment aller par animer, là. Mec. Oh les mecs le stuff Bah oui Ah c'est chiant mec j'avais un putain de stuff en plus. Oh, oh la le H, stuff Triple la... fait... H les gars Oh eh, putain Est-ce que, est que je suis pas le, un gif Mais, mais t'es le dieu que, mec Est-ce que je suis pas un putain de gif <rire> T'es tellement le dieu oh. fallait que ça forme un carré mec Oh la la Mec y'a un truc au une de la map, viens voir Regarde, regarde, regarde What the fuck oh, putain j'aurais dû prendre Vayne, y'a trop de tanks Non mais non Oh tips C'est hmm. pas vrai que ceux qui jouillent généralement c'est des vieux communistes <rire> Je ne a pas les choses comme ça, mais ouais. ouais. Et nous, on n'aime pas trop le communisme, parce que le communisme, c'est vraiment pas cool. Et nous, on aime pas les choses qui sont vraiment pas cool. Es tellement... Ouais, les choses qui sont vraiment Merci. pas cool, c'est pas ouf. Ouais, ouais, grave. En plus, euh, voilà. Par contre, t'évites de prendre un smite bah, Non, mais je suis censé être jungle. En fait, trucs, <rire> mais... Il est trop bête, putain. Merde, les gars, je dois aller manger, par contre, là, je vais dormir. <rire> c'est pas grave, vous m'en voulez pas Non, ça va, t'inquiète. De quoi De toute façon Dieu il pardonne toujours, hein. surtout que moi je vais à l'église tous les dimanches, donc euh, je crains rien. Allez, on est en fou. Le monstre, on s'en va les couilles. Non, non, non. Oh non, je blaguais, en fait j'en ai pas rien à foutre de toi. Je blaguais, je blaguais, je blaguais, je blaguais. Calme-toi, calme-toi, négro. Négro, négro. Négro, on fait la paix. Ah Ah, nick, t'es mort je ne sais pas où je vais Ah cul de sac Pe peut-être que peut-être qu'il peut, qu peut m'oublier peut-être que on, on fait la paix enfin on... on fait on fait comment du coup ah oh, mais je me suis j'en ai fait un j'en ai un but je suis mort il y a un chacal oh, oh triple à l'ultime quoi toi Ultime Ultime Oh mon oh, dieu oui. Oui, oui, oui, oui. Oh mon ah, dieu je... Et on gagne là-dessus <rire> Ouais venez parce que là ils vont me dive hein <rire> J'ai pas Il dit de J'arrive à ce que je veux Joli oh, On le tue hein voilà. -ce que tu, fais secondes, tu es le dieu mec Genre <rire> Genre encore Genre je reviens, le... okay. attends, Genre encore Genre encore Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Genre Waouh, C'est cool parce que ça lag, j'ai deux FPS On va faire un skin quand même OUI PUTAIN oui Casse les couilles ce jeu mec Putain de jeu de merde Casse les couilles ce jeu Oh mec Oh là c'était vraiment au dernier moment là La guillotine elle s'est abattue, elle lui a coupé la tête mais vu qu'on avait fini c'est passé Quoi Non, me dis pas qu'il lui avait coupé la tête Il est mort Filme, filme, filme, filme Je suis en train de filmer Donc salut à tous Voilà, c'est lui qu'on est qu'on se retrouver Bon, je crois qu'on a fait un peu la mission Je crois qu'on a fait carrément bugger la mission Il se fait buter, laisse-toi te faire tuer Laisse te par les gardes Guillaume, laisse-toi faire buter par les gardes Ouais, ouais au moins maintenant on connaît l'emplacement des gars. Mais non, il est vivant! Il a disparu! il a, il a disparu de là! De la guillotine! Attends, je désynchronise. Mais Guillaume, il avait disparu de la guillotine!